Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Vous savez, certains enfants euh, ont peut-être un problème au niveau familial, dans le cocon familial et ont dû être déplacés en famille d'accueil espérant trouver du réconfort, euh, trouver euh, cet amour familial qu'ils n'ont peut-être pas eu. Mais malheureusement, certains d'entre eux tombent sur des familles d'accueil qui peuvent être dures, euh, avoir un comportement déplacé envers les enfants, en tout cas, leur font vivre une enfance vraiment difficile. Et ça a été le cas pour Gaëtan. Aujourd'hui, nous allons écouter son histoire. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Et bienvenue dans Partage ton histoire. Tu vas nous raconter ton témoignage de, de ce qui s'est passé lorsque tu étais en famille d'accueil, mais même avant. Euh, lorsque tu étais avec ta famille biologique, avec ton papa et ta maman, je te laisse la parole. Merci. Alors tout d'abord, j'étais avec ma famille. On était moi, ma mère, mon père et ma sœur. Voilà. On était quatre. On était une famille normale. Mm -hmm. On se sentait bien et tout. On a commencé à manger ensemble. On, on faisait des jeux, comme une famille. Mm -hmm. Et à un moment, on a commencé à... Moi et ma sœur commencé à jouer, à se bagarrer pour jouer et tout. Mm -hmm. Et à un moment, bah, j'ai cassé un vase et mon père a commencé à me taper. Et il, il t'avait déjà tapé auparavant ou c'était la première non, fois Non, c'était la première fois. La première fois. Tu avais quel âge à ce moment J'avais au moins 6 ans et ma sœur 7 ans. D'accord. Et euh, bah, on a commencé à jouer et tout. Et après, bah, chaque mois, je commençais à faire des bêtises. Genre pas fait spray et tout, euh, j'ai joué avec ma sœur. Et à un moment, euh, mon père et ma mère a décidé de me placer en foyer parce qu'on ne pouvaient plus nous, nous garder. Et un jour, il y avait une dame qui est venue chez moi pour euh, m'emmener au foyer, à Versailles. Mais du coup, euh, ils ont décidé... Euh, juste parce que vous faisiez des bêtises, ils en pouvaient plus ou est-ce qu'il y avait une autre raison aussi qui accompagnait le fait que vous partiez en famille d'accueil Je pense que euh, c'est avec les bêtises. Et il y a une autre chose. Euh, je pense que ma mère, est malade. Et elle ne pouvait pas trop s'occuper de moi et tout, moi et ma soeur. Mmh. Et du coup, après, bah, je ne voulais pas partir avec ma soeur. Alors, quand elle est arrivée, la dame, je me suis mis sous la table de, la table à manger pour, euh, bon, pour échapper. Mmh. Et à la fin, moi, je ne voulais pas partir. J'ai commencé à pleurer, à crier. Je dis euh, non, je ne veux pas et tout. Et là, je commence à, à aller parce qu'il m'a attrapé. Il m'a mis de dans force. la voiture en force, parce que je voulais pas partir. Je voulais rester mmh. euh, chez moi. Et euh, on était en voiture et tout. On a fait au moins une heure de route pour aller à Versailles Chantier, où il y a le foyer. Mmh. Moi et ma soeur, on était bien. On s'est trouvé des amis et tout. On commençait à s'amuser. Dans la nouvelle famille d'accueil dans laquelle non, vous dans étiez? Dans le foyer. Dans le foyer. Oui. Avant d'aller en famille d'accueil, on voilà. avez d'abord passé au foyer. Oui. On est resté au foyer pendant un an. Et euh, moi et ma soeur, on voulait pas aller en... En foyer, mais vous voulez aller en femme d'accueil. D'accord. Parce que pour moi, c'était bien, euh, voilà. Bah oui, le fait d'avoir une famille. Euh... Il voilà. ouais. euh, bah, y a un mois, qui est pas... un an qui est passé. Et ben bah, là, on s'est séparés, moi et ma sœur. Ma sœur, elle est partie dans une femme d'accueil à Embouillé, où elle se sentait bien avec une femme d'accueil et tout. Mm -hmm. Elle s'est amusée, elle a fêté son anniversaire et tout. Elle était tombée dans une bonne famille d'accueil. Voilà, une toi. bonne femme d'accueil. Et eh ben moi, je suis tombé sur une femme d'accueil où elle commençait à m'attraiter. Elle m'a commencé à déjà à me crier dessus, pour rien. Parce que je jouais avec un petit enfant de 6 ans. Elle est, vous, donc, tu n'étais pas seul, il y avait, il y avait déjà un autre, un autre enfant dans cette famille Oui. C'était son enfant ou c'était. Non, c'était un enfant d'un autre placement. Ok, d'accord, qui a été également euh, oui, qui a été placé. placé. D'accord, vous étiez deux. Et lui, il avait quel âge Il avait 6 ans. Et toi, à ce ans. moment, tu plus âgé Oui. Et euh, j'ai joué avec lui, on commençait à jouer, on était dans le jardin et tout. Et euh, bah comme les enfants, on joue, on crie, mm -hmm. on fait des jeux et tout. Elle a commencé à s'énerver, à crier pour dire euh, baisser, euh, baisser, comment dire Baisser d'un temps Oui, voilà. Arrêter de crier Voilà. Ben, parce qu'elle regardait la télé. J'ai dit, ben on, vient, on va dehors et tout, on va jouer. Et à la fin, ben, on commence à frapper. Frapper Ouais. Comme ça, elle est sortie. Comme ça, parce qu'elle avait une marque de concret et tout. Elle vous a frappé tous les deux Oui. Et après, moi, j'étais dans ma chambre et tout. C'était au sous-sol. Au sous-sol euh, où il y a bah, les chambres. Moi, j'étais avec euh, l'enfant. Et après, bah, chaque jour, on jouait et tout. Et chaque matin, euh, on a commencé par... Euh, elle m'a fait un truc que quand j'ai grandi un peu plus, que j'ai un peu plus, c'était, euh, comment dire, un bol avec du lait, mm -hmm. ça, ça dépend soit un bol de lait ou soit un bol d'eau avec du pain à l'intérieur. C'est ce les... que tu mangeais oui, pour le petit-déjeuner, le... oui. euh, de l'eau avec du pain Oui, du pain à l'intérieur. D'accord. Euh... Avec de l'eau Oui, pour les bébés là, pour les petits là, pas okay. qui mangent et mm -hmm. tout. Ben, moi j'ai mangé ça et tout, à face à mes cœurs, j'ai envie oui, de vomir à chaque fois. <rire> j'ai dit euh, non, je veux pas ça et ça fait vomir. Elle me dit non, mange et tout. Et bah, j'ai fait pendant deux ans comme ça ou trois ans que, que les ouais. petits déjeuners en comme fait, ça. En tu, fait, tu étais maltraité même au, au niveau alimentaire, ça veut dire que tu n'étais pas nourri correctement en fait. Oui. D'accord. Et euh, après, elle a changé ma nourriture pour le petit déjeuner. C'était euh, du pain, mais une baguette comme ça, une mm -hmm. baguette entière avec du Nutella tous les matins. D'accord. Pour moi, ça avait changé déjà. Oui, ça allait changer, mais ça, c'est pareil. Mm. Les deux ans qui restaient, c'est pareil. Parfois, hein. mm. je deviens... Euh, je grossis. Bien sûr, du Grossi. sucre. Euh... Oui, voilà. Et, euh, et voilà, bah, en été, j'ai refusé de, de manger ça. J'ai dit, je peux avoir changé, m'a dit non et tout. Parce que moi, euh, j'aime bien changer euh, mon petit-déjeuner à chaque fois. Et qu'est-ce qui s'est passé après, par la suite elle, a... elle te tapait tous les jours ou... Oui, tous les jours. Quand je, à chaque fois que je jouais avec le petit, il me tapait, parce que j'ai crié et tout. Parce que vous faisiez du bruit. Voilà. Et elle te tapait avec... Euh... Avec une cuillère en bois, une grosse okay. cuillère en bois. Okay. Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là enfin, Tu te sentais comment Parce que tu étais petit encore, tu étais mmh. jeune. Et tu ne pouvais pas forcément te plaindre à quelqu'un. Comment, comment tu vivais euh... Bah, le fait, est-ce que c'était devenu normal pour toi Est-ce que au final tu l'as accepté comme ça et tu t'es dit bon bah c'est mon sort. Hein. Comment tu comment tu as réagi Comment tu l'as pris en fait bah, Au début c'est pour moi c'était normal. C'était devenu normal. Au début c'était normal et tout, mais je comprenais que quand je grandis que je il fra me frappe pour rien Puisque je joue avec un enfant. Mmh. C'était voilà. injuste. Oui voilà. Et après bah ça continue à empirer. Et il y a un jour, j'étais avec euh, ma sœur, elle est venue à la maison. Elle est venue vous rejoindre dans euh, oui. la famille d'accueil dans laquelle tu étais. Oui. Juste une, une visite ou venir habiter avec elle te... une, une journée. Juste une journée. Du matin au soir et mm -hmm. tout, on a commencé à jouer. Et c'était encore pire qu'avec le petit enfant. Pourquoi Parce qu'elle ne voulait pas qu'on joue ensemble. Elle ne voulait pas qu'on... On peut parler, mais on ne peut pas jouer. Mm -hmm. Aller dehors et tout. Parce que moi, je voulais faire du vélo avec elle dans la cour et tout. Oui, comme un enfant. Bah, tu voulais t'épanouir. <rire> on a commencé à crier et tout. Bah, c'est normal. On est... frère et sœurs, c'est comme ça à chaque fois. Mm. Et euh, elle m'a dit à la fin de la journée, bah, non, on ne prenait plus et tout. Il ne veut plus me prendre euh, ma sœur et, et moi. elle a frappé ta sœur Non, elle n'a pas frappé. Mais à la fin de la journée, elle a appelé le service pour dire euh, non, je ne le prends pas, ma sœur. Ah. C'est-à-dire que pendant cinq ans, bah, je n'ai pas vu ma sœur et tout. Pendant cinq ans, oui. tu étais séparé de ta sœur Oui. Parce que pour moi c'était ma sœur, frère et sœur, quand on était petits, c'est dur. Et vous restez ensemble normalement, mais là oui. vous avez été... On est séparés depuis petit et tout. Et après, bah, je me suis plaint. Je à me dis, qui Au placement. Je dis dit que je me suis frappé au, à la cuillère. T'avais un moyen de, de les contacter du coup bah, non, avait... oui. Comment tu... Des fois, bah, fois j'étais au rendez-vous, elle me donnait des rendez-vous. Ah, des rendez-vous. Je parlais mmh. avec elle et voilà. Mmh. Tu l'as, tout dit en fait. Oui, j'ai tout dit. Il me dit, mais elle ne me croyait pas. Le placement ne me croyait pas qu'il me frappait. C'est ça le problème. Parfois. Je dis, bah, la prochaine fois que j'y vais, à chaque visite, je dis. Et à force, il m'a dit, bon, euh, je, je montrais mes blessures et euh, il m'a dit, euh, on va te changer. Elle a fini par te croire. Oui, et il m'a changé depuis. Euh, j'étais, euh, bah, quand j'étais enfant, jusqu'en CM2. Du... On t'a remis dans une autre famille d'accueil Oui. Et comment ça s'est passé du coup avec cette famille d'accueil Alors avec la famille d'accueil, c'est très bien passé. Mm -hmm. Parce qu'elle m'a appris euh, comment éduquer, celle qui m'a éduqué euh, pendant tout ce temps. Elle me prenait à manger parce que je ne savais pas manger avec elle, avec l'ancienne famille d'accueil. Quand je suis arrivé, je ne savais pas c'était quoi les fast-foods, McDo et tout. Mm -hmm. Je n'ai jamais mangé. Petite sortie. Euh... Oui, voilà. Je ne savais pas et tout. La... C'était la première fois que j'ai mangé de la viande. C'était avec ma, de, ma nouvelle femme d'accueil? Non. Et si la première fois, je me suis étouffée, parce que je n'avais savais pas à manger. Sincèrement? Oui. Donc, ça veut dire que même. Enfin, c'était. OK. En fait, il y avait vraiment. Euh, je ne pensais pas que ça, pouvait, que ça allait jusqu'à là-bas. Carrément, c'est vraiment euh, être euh, mal nourri, en fait. Tu, tu mangeais pas correctement du tout et non, je tu ne savais pas comment soupes. faire. Oui. Ben, quand tu es arrivé là-bas, en même temps, tu étais encore petit. Non, j'étais... Euh, dans, dans la première un... famille d'accueil, tu étais oui. encore jeune. Oui. Et après, quand tu es dans la deuxi deuxième famille d'accueil, c'est là où, euh, pour la première fois, tu manges de la viande. Oui. Et euh, on a commencé tout ça, à la fin du repas, j'ai commencé à m'étouffer. Et moi, dans la logique, euh, je sais pas, dans ma tête, pour, euh, quand je m'étouffe, j'ai pensé à mettre directement dans la poubelle, mm -hmm. cracher dans la poubelle. Oui. Elle me dit non, par terre, et je dis bah ben non, après, euh, dans ma tête. Il dit non, ça fait pas, après je me dois nettoyer. Mm -hmm. Et tout, et voilà. Et on a, après, pendant un an et tout, on a commencé à aller à l'école. J'étais déjà à l'école. J'étais arrivé en milieu, le jour de la classe, une photo de classe, mm -hmm. en CM2. Et vu que j'ai pris de retard, vraiment trop de retard par rapport aux autres, oui. c'est-à-dire que j'étais en CM2, mais euh, le prof me faisait des exercices de C1, C1, C1 ah, C2. Oui. Ah, j'étais. J'étais que... en décalage, oui. en fait, en, en, par rapport aux autres Parce que l'école comment... où j'étais, pendant cinq ans, bah, il mettait le prof, me mettait derrière. Et moi, j'ai joué. Je ne travaillais pas. pas. Parce que moi, je voulais bien travailler, mais c'est lui, il ne voulait pas. Le professeur <rire> ne veut pas m'aider ou tout ça. Ok. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu te retrouves à venir en milieu de classe, mais tu euh, n'es pas au même niveau que les autres. Et au final, comment tu te sens dans cette classe-là parce que je pense que ça a quand même dû avoir un impact, le fait que tu puisses grandir dans cet environnement-là, puisses... comment tu, tu as vécu en fait les choses, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes en fait qui, qui ont vécu ce que tu vis et qui ça les a traumatisées ou ça les a vraiment au niveau scolaire, à l'école. Est-ce que ça a eu un impact Hormis le fait que tu sois en décalage dans ta relation avec les autres. Est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis peut-être pour essayer d'oublier mmh. tout ce qui se passait Comment ça s'est passé Comment ça se passait ben, Au début, j'avais des difficultés à aller voir mes autres camarades. Mmh. Parce que voilà, j'ai euh, voilà. essayé d'aller. De, des fois, ils me recalaient parce que j'ai dit, est-ce que je peux jouer avec eux Il m'a dit non et Il, tout. Ils rejetaient Oui. Mais à la fin, euh, mmh. je suis plaint au prof. Je dis, est-ce que est, euh, au professeur plutôt mmh. euh, C'est normal qu'il y a personne qui veut jouer avec moi gentiment et tout, et après il on parle avec la classe et voilà. Après, et c'est réglé Oui. Et on ils a ont commencé à jouer avec toi ouais, on a commencé <rire> voilà. à jouer avec moi et tout. D'accord. Et c'est à partir de là que j'avais mes amis. c'est comme ça que as commencé ouais. à avoir des amis. Mais à un moment donné, tu après cet épisode, il y a... tu as été déplacé de nouveau euh, Non, si j'ai duré au moins cinq ans, on même fait mon accueil, mm -hmm. c'est ma troisième. Et après ta troisième, et c'est dans cette famille d'accueil, tout se passait très bien Oui, tout s'est très bien passé. Je l'aide à faire le ménage, je à manger pour elle. Et tu es dans cette même famille d'accueil encore euh, Non, là, j'ai... Tu as été changé encore oui. Une troisième fois une troisième On t'a redéplacé oui. pour être dans une... Dans une, une troisième... Ok, d'accord. Et pourquoi on t'a déplacé encore, en fait Alors, pour Vu moi, que tout se passait bien oui. dans cette famille, pourquoi Parce que moi, il n'y a pas de souci avec elle. Je m'entendais bien, j'ai l'aide. Mais quand je suis arrivé, il y avait une jeune fille. Ok, donc il y avait un autre enfant, oui. son enfant ou... Euh... Non, une autre femme d'accueil. Ok, euh... qui, est venue, oui. donc, qui est venue pour avoir une, autre, pour oui. avoir une famille d'accueil, donc vous étiez ensemble On était ensemble et tout, je parlais pas parce que voilà... j'étais je... un peu réservé. Oui, j'étais resté tout seul dans ma chambre et tout. Mm -hmm. et ça, elle commençait à être jalouse, parce qu'elle elle avait l'habitude qu'elle était seule. Quand c'est pareil que, par exemple, mes parents, si j'étais tout seul, je profite. Mm -hmm. bah, moi, c'était pareil. Moi, elle avait deux. Elle était jalouse de moi parce que je commençais à parler avec elle et tout. Tu avais une meilleure relation avec, euh, avec la dame que elle elle en avait avec elle. Oui, voilà. D'accord. Et que, son comportement a changé. Qu'est-ce qu'elle a commencé à faire, cette, cette jeune fille Elle a commencé à et tout et tout. Elle m'a commencé à me dire que je suis un Google parce qu'au début, j'avais des difficultés. Mm -hmm. J'avoue que j'avais des difficultés parce que j'avais vraiment un retard des autres. Il a commencé à dire que je suis un Google et tout. À te rabaisser euh... en fait. Oui, et voilà, a... Elle a tu te sentir euh, humilié. Oui, un peu. Humilié et tout. À force, l'habitude, bah, comment dire bah, Je lâchais prise. Je n'écoutais plus elle et tout. Je passe à une autre chose. Et alors, a commencé. Euh, son comportement elle a commencé à empirer. Dans quel sens À être grave. Complètement. Comportement grave. Elle a fait, faisait quoi par exemple? Elle faisait euh, déjà, euh, elle était voir sa mère. Parce qu'elle cas, a pu avoir avoir des visites avec sa mère. avec sa mère, moi je peux pas, parce que voilà. Oui. Et euh, elle a commencé à, à avoir des problèmes avec elle. Je sais pas, c'est quoi, tout. Et euh, le soir, bah, elle a commencé à crier sur la femme d'accueil. Pour, euh, je sais pas, parce que, euh, je sais pas. Et elle a commencé également à fuguer. Elle a commencé à fuguer, il y a deux mois après, elle a commencé à fuguer et tout. Et deux elle... mois après ton arrivée Bah ben oui. Elle a commencé à fuguer Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé exactement Et ensuite, bah, la police la recherche, et voilà, et tout. Et toi, ça te crée des problèmes euh, Pour moi, non. Pas de problème et tout. Mais le... Il y a eu euh, une incidence au niveau de, de ta famille d'accueil parce que ça a été... Euh si je ne me trompe pas, l'une des causes qui a fait qu'on a dû te changer encore de famille euh, Non. Parce qu'elle qu fugait. Ouais. Et ensuite, l'autre, la maman en question, qui vous gardait, ouais. ne pouvait plus la garder. Mais voulait te garder, toi. Alors... Euh, en fait, C'est bien ça Tu me corriges. C'est pas trop bien ça. D'accord, bah, euh, vas-y, si redis-le. En fait, il y a une autre fille qui a commencé à fuguer et tout. Elle n'en pouvait plus. Elle devait faire une lettre... Euh, pour dire euh, au placement, au chef, non je ne peux plus la protéger, parce qu'elle sortait à des ah oui. heures, elle ne peut pas protéger. Mm -hmm. Parce que Si ça arrive quelque chose, c'est elle qui prend et tout. Mm -hmm. Et voilà, ça commence à empirer et tout. Un jour, il y avait, en rentrant de l'école, je rentre à la maison et tout, à pied, je vois, il y avait la même fille, mais avec son mec. Mm -hmm. Et son mec, je ne sais pas, le est plus grand que moi. Mm -hmm. C'était un jeune demi-reau. Mm -hmm. Et là-bas, euh, suis... elle m'a dit, euh, elle m'a stoppé, elle m'a arrêté pour dire euh, Prends-moi un sac de vêtements et jette-moi par la fenêtre. Dans ma tête, j'ai dit Ok, ok. Je vais tu faire. Oui, je... en fait, j'ai dit Ok, ok. Je suis rentré en courant chez moi, je vais fermer la porte. J'ai dit à la femme d'accueil Il euh, euh, y a la fille qui euh, voulait que je jette un sac de vêtements par la fenêtre. Et je n'ai pas fait parce que voilà, je... moi, je ne voulais pas faire des trucs comme ça. Je ne voulais pas avoir des problèmes et tout. Mm -hmm. J'ai dit et tout. Et à la, force, à la fin, bah, le garçon était venu à la porte, il a tapé euh, en toquant, il dit police, police, ouvrez la porte. Il croyait que le, le garçon ouvrait la porte pour récupérer les sacs. Mm -hmm. Et euh, au moment de ça, bah, l'Aminaka a appelé la police. Et euh, le temps qu'il menait, parce qu'il arrivait en 20 minutes après, il prenait du temps, la police et tout. Il était voir la, la voisine d'en face, pour dire à la femme d'accueil qu'elle n'ouvrait pas, pas pour récupérer ses affaires et qu'elle donnait pas à manger. D'accord. Et du coup, finalement, euh, fin, ils sont rentrés, il a pris les affaires Non, il n'est pas rentré. D'accord. Et euh, du coup, il s'est fait attraper par la police et tout. Et après, quelques jours, bah, le placement a décidé de remettre chez sa mère. D'accord. Et toi, au final... Euh bah, C'était quoi la raison principale pour laquelle ils t'ont enlevé de, la, de cette famille d'accueil C'est la raison qu'elle m'ont enlevé de la famille d'accueil, parce que euh, ça fait trois mois que je suis toute seul, euh, tout seul avec la famille d'accueil. Elle, que... elle, elle ne voulait plus Non, elle voulait me garder. Mais Mais euh, en fait, il y avait un autre garçon, un jeune garçon qui est venu. Mm -hmm. Le premier de moi qui s'en va, il, il, est comme, il est normal. Oui. Il commence à dire à la famille d'accueil que vous ne faites rien. Vous ne faites rien à la maison de la journée, vous ne faites rien, vous regardez juste la télé et tout. Il a dit euh, que votre nourriture, ça, elle n'est pas bonne. Il a commencé à, à critiquer euh, oui, voilà. ce qui se passait dans la famille voilà. après. Et après, euh, il voulait la même chose que moi. Moi, des fois, il me faisait des cadeaux. Moi, J'ai pu une sain une ps 4, elle m'offrait pour moi, pour me faire plaisir. Et lui, il veut faire la même chose, avoir la même chose que moi. D'accord. Parce qu'il euh, était jaloux, je ne sais pas. Euh, et comme ça. Et à la fin, bah, elle a commencé à, commencé à fuguer. Lui aussi, il a commencé à fuguer Il a fuguer. commencé à fuguer, lui aussi. Et au final, euh, la, la dame qui vous gardait, elle a, re, elle a refusé de vous garder tous les deux Non, elle a, elle a refusé de le garder lui. Et toi, elle a accepté de te garder Il avait fait exprès de me garder parce que, euh, que j'étais rentré d'une école et tout. C'était grâce à elle. Et que je, je voulais que je reste avec elle. D'accord. Parce que a m'a tout appris. Et au final, comment tu es parti Finalement, bah, elle ne pouvait plus parce qu'elle avait une maladie euh, cancer du sein, qu'elle devait s'arrêter et qu'elle voulait que moi. Mais elle ne pouvait plus parce qu'elle était tombée malade. Bah, du coup, elle a, le placement a dit soit vous prenez les deux. Soit vous prenez personne. Voilà. Et donc, elle ne pouvait prendre personne. Bah, elle m'a dit, bon, euh, bah, dit, je suis désolé, de, on doit se quitter. J'ai commencé à pleurer et tout. Et après, voilà. Et tu es dans une troisième famille d'accueil Une troisième famille d'accueil. La famille d'accueil dans, dans, la dans laquelle tu es ouais. actuellement. Et quand tu es là-bas, comment ça s'est passé Comment ça se passe bon, Au début, en mars, puisque c'était en plein confinement que j'ai changé en urgence, c'était. Euh, des fois, euh, je parlais avec elle, j'ai joué avec. Euh, à la play et tout ça, parce que j'avais un salon que pour mm -hmm. moi, je suis toute seule. Mm -hmm. Mais le souci, c'est que euh, l'enfant qui était avec moi, il, il est venu dans la voiture il est venu dans la même famille d'accueil actuellement. La, quel enfant L'enfant qui a fugué et tout. Ah, t'as rejoint euh, dans la même famille Oui, on était en en, placé ah, oui. en urgence. Et moi, je dis à non, je veux pas aller avec lui, je veux une autre femme d'accueil. Elle a dit, tu pas le choix. Et donc là, il est encore là-bas, l'enfant, le, le non. garçon Non, Parce qu il qu est fait, parti. En fait, il était deux mois, après, il commence à fuir, Il a dit, euh, il est rentré à 18 h. Il m'a dit, ne dis pas à la femme d'accueil euh, que je pars. Je dis, ok, ok. Il, a, il est parti. Voilà, à 21 h, il a sauté le portail, il est parti voir sa mère. D'accord. Et du coup, quand tu. Tu étais, étais croyant tout au long de ce qui se passait Est-ce que tu étais croyant avant Tu croyais en Dieu euh, Non, mais des fois j'ai des pensées que je crois. Des fois, et tu, des fois je crois, des fois je ne croyais pas. Tu te croyais athée Tu te disais athée ah, Oui. D'accord, et comment, comment Dieu t'a attiré à lui en fait Comment tu as rencontré le Seigneur bah, Tout d'abord parce que euh, dans ma vie, dans, quand j'étais dans le monde, j'étais, euh, comment dire, besoin d'amour j'avais besoin d'amour. Oui, j'avais besoin d'amour. J'étais souvent triste puisque j'ai perdu ma mère et tout. Mmh. J'avais besoin d'amour pour... Voilà. Et il a commencé à se révéler à moi par euh, amour mmh. et tout. Tu as commencé... Qu'est-ce qui se passait Est-ce qu'un jour, tu qu vécu une expérience avec le Seigneur Tu es là comme ça, peut-être dans ta chambre, tu as commencé... Tu lui as parlé, tu as ressenti de l'amour. Comment ça s'est passé en fait Quel a été vraiment le déclic Le déclic, c'était... Euh, Je n'étais pas chrétien encore, mmh. mais j'avais comment avoir des idées d'écouter de, des musiques chrétiennes et tout. Comme ça, oui, comme ça. Les, les idées te sont oui. venues comme ça. Et tu as commencée. commencé à écouter de la. De voilà, le... j'ai commencé à, à, à écouter des musiques chrétiennes. Des louanges, oui. Et après, j'ai été à Le Paris. Mm -hmm. Et entre ces deux temps, bah, je commençais à chanter pour lui. D'accord. Et c'est là où il s'est révélé à moi, que et... j'ai senti une forte présence. Mm -hmm. Et que là, bah, je sais que j'étais pas tout seul, mm. qu'il était là pour moi. Pas bah parce que tu. Là où tu es dans, dans cette famille, en fait, tu te sentais seul quand même parce que oui. tu faisais chambre à part, c'est le confinement, dont tu étais tout seul. Et au final, le fait que Jésus soit venu euh, dans ta vie, qu'est-ce qui a changé en fait, concrètement Qu'est-ce qui a changé ben, Je suis plus heureux, que mmh. je suis plus triste Amen. et que j'avance avec lui et tout. Parce que Dieu ramène de la joie là où oui. il y a de la tristesse et parfois on peut se sentir seul, mais Dieu est là même auprès de ceux qui vivent des choses comme toi, en fait, oui. parce que tu n'es pas le seul et je sais qu'aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui, euh, qui vivent des choses euh, pas terribles et même difficiles dans, dans leur famille d'accueil ou même dans leur enfance, tout simplement, qui ont vécu, oui. euh, comme on a vu dans, ton, dans le titre de ton témoignage, une enfance difficile, des personnes qui, en fait, bah, qui ne se sentent pas bien, qui ont été rejetées, oui. qui n'ont pas forcément de repères, mais Dieu est aussi, en fait, euh, comme on dit le père des orphelins, c'est-à-dire que ceux qui n'ont peut-être plus leur parents biologique, Dieu est celui qui est auprès de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui... Enfin, qu'on a rejeté, en fait, Dieu ne les rejette pas. Oui. Et ça, c'est la bonne nouvelle, en fait, parce que les personnes qui sont là et qui, qui ont été dans le même cas que toi, en fait, vont se rendre compte au travers de, de ce témoignage que peu importe ce qu'on a vécu, peu importe le rejet qu'on a vécu, peu importe la difficulté qu'on a vécu, peu importe le manque d'amour qu'on a, qu a, enfin, bah, l'amour qu'on n'a pas eu de nos parents ou des autres, Dieu est celui qui peut nous restaurer. Dieu est celui qui peut nous donner cet amour, en fait, dont on a besoin. Amen. Dieu est celui, en fait, qui... Qui, qui change notre situation, tout simplement, en fait. Et même, même dans les épreuves, même dans les difficultés, il est là et ça, ça change tout, en fait, parce que sa présence est là. Et euh, merci pour ce témoignage, Gaëtan. J'aimerais qu'on puisse maintenant passer à une autre partie de notre émission. Donc, nous allons prier, Gaëtan, pour, euh pour tous ces enfants qui, peut-être, ont besoin d'amour aujourd'hui, qui n'ont pas eu cette affection-là, qui, qui se sont peut-être dit, oui, mais moi, j'aimerais bien aussi, j'aurais bien aimé avoir une enfance facile, si je peux dire ça, une enfance avec de l'amour, avec des parents, avec une famille. J'aurais bien aimé grandir dans ce cadre-là, mais je vois combien de fois, déjà, la vie en tant qu'enfant a été difficile. Mais j'aimerais te dire, toi qui nous regardes que rien n'était impossible à celui qui met sa confiance en Dieu. Dieu est celui qui est prêt que ceux qui ont le cœur brisé, peu importe comment. Tu as commencé ta vie, tu peux la terminer de la bonne manière avec le Seigneur. Un mauvais départ ne signifie pas une mauvaise fin. Et quand on a Dieu, quand on a Jésus dans son cœur, les choses changent totalement. Et aujourd'hui, nous, nous aimerions prier pour toi qui nous regarde, pour que, tu, que Dieu puisse vraiment se révéler personnellement à toi prions. Père, père, père éternel, nous te, te prions Seigneur pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui Seigneur. Qui, donne son amour, toi qui donnes Seigneur fée, de l'espoir. Toi, toi Seigneur père, qui restaure les cœurs. Je père, prie je au je Dieu que, que, que tu, tu puisses détrui, Seigneur le faire les les pères, maintenant pères, pères, dans la vie de toutes, pères, pères, toutes les personnes qui nous regardent Seigneur et qui se retrouvent dans cette même situation aujourd'hui, de savoir que tu ne les abandonnes pas Seigneur, que tu es toujours avec eux Seigneur, que tu as toujours été là Seigneur. Ouvre leurs yeux Seigneur afin qu'ils puissent te voir, sentir ta présence Seigneur. Manifeste-toi puissamment dans leur vie Père éternel. Que tous les plans que le diable a fait, Seigneur, pour les empêcher, Seigneur, d'avoir, Seigneur, une vie remplie de bonheur et de joie, Seigneur. Que tu puisses maintenant, Seigneur, changer ces situations au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que ta grâce et ta, grâce et ta faveur les localisent, Seigneur, afin qu'ils puissent être réellement, Seigneur, épanouis, Seigneur, dans une famille d'accueil, Seigneur, que tu puisses vraiment mettre la paix, Seigneur, là où il y a le désordre, le chaos, Seigneur, que tu puisses réellement être là et présent, Seigneur, pour eux, Père éternel, parce parce qu'avec toi, saints, toutes les saints, choses saints, changent. Au nom puissant, puissant, puissant de Jésus, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Peut-être que, comme j'ai dit, tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas de relation personnelle avec lui. Peut-être que tu as entendu parler de Dieu ou peut-être que même tu as été, tu te dis que Dieu n'existe pas, mais au travers de ce témoignage, tu peux voir que lorsque Jésus entre dans, dans nos vies, comme dans la vie de Gaëtan, euh, on voit bien en fait qu'il y a un changement. On voit bien que quand il, est, il était triste avant, mais avec le Seigneur, Maintenant, il a de la joie dans son cœur. Il se sentait peut-être seul, mais avec le Seigneur, il n'est plus seul. alléluia Et aujourd'hui, j'aimerais te donner cette opportunité de pouvoir ouvrir ton cœur à Dieu, de l'accepter, de le recevoir, afin que tu puisses avoir de nouveau une espérance, que tu puisses ne plus te sentir seul et que tu puisses avoir cet amour dont tu as besoin. Tu puisses également avoir et recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu peux tout simplement fermer les yeux et répéter cette prière après moi, à haute voix, et dire « Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Seigneur, je crois que tu es capable de changer ma vie, de changer ma, vie, de changer ma destinée. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois, et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Au nom de Jésus, Amen, amen, amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Félicitations à toi si tu as fait cette prière. Si tu as décidé d'accepter Jésus dans ton cœur, j'aimerais te dire bienvenue. Bienvenue à toi dans la famille de Dieu. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. De la même manière que euh, le Seigneur a agi dans la, famille de Gaëtan, dans, dans la vie de Gaëtan, a, a vraiment guéri son cœur de... Ces, tous ces rejets, toutes ces blessures qu'il a pu avoir, il le fera certainement et assurément avec toi. Merci Gaëtan pour ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage, vous aussi à partager. N'hésitez pas à nous contacter sur notre page Instagram qui s'affiche maintenant, notre page Partage ton histoire. Et on se dit à bientôt dans un prochain épisode dans Partage ton histoire.